Le Brexit, c'est évidemment le sujet au Royaume-Uni depuis des mois, cela a été pendant la campagne, cela l'est également depuis les résultats du référendum, même si du côté européen, on était un peu dans l'attente euh, des propositions officielles et de l'activation de l'article 50. Mais au Royaume-Uni, c'était tous les jours. C'est tous les jours, évidemment, dans la presse, c'est dans tous les contacts que j'ai avec euh, les hommes politiques, que ce soit euh, des membres de l'opposition ou du gouvernement, mais avec l'ensemble des parlementaires, avec. Euh, les, euh, les grands journalistes, avec euh, les universitaires, avec le monde des affaires, le monde de la finance. C'est le sujet euh, unique. Et même dans les dîners euh, sociaux, on ne parle que, euh, que du Brexit. Donc évidemment, ça occupe beaucoup de mon temps. Quand on est ambassadeur, on est aussi euh, la voix et le visage de... D'un pays, donc je pense que je serai beaucoup interrogée sur nos déclarations et je devrais expliquer que la France n'a pas une attitude punitive, qu'elle veut une négociation constructive, mais qu'en même temps, on ne peut pas avoir un meilleur statut quand on est sorti du club dans lequel on était membre. C'est un pays qui est très divisé aujourd'hui parce que, en fait, l'écart est assez faible, hein, c'était 51,9%. En faveur du, du Brexit et la majorité des, des londoniens, tout milieu confondu, regrettent cette décision et est inquiète des, des conséquences, aussi bien sur le plan économique qu'en termes d'influence du pays et souvent euh, la tentation c'est de refaire un petit peu le débat euh, pré référendum en tout cas on le constate à chaque occasion même si Thérèse May euh, veille euh, à éviter toute toute opinion euh, dissidente mais la réalité est que ce n'est pas réglé en réalité on ne sait pas où on va ce qui avait été dit par euh, David Camrod, c'était un saut dans l'inconnu et euh, la une du Guardian il y a deux jours était un puzzle euh, du, de l'Union européenne et il y avait quelques pièces blanches euh, qui euh, correspondaient au Royaume-Uni et la légende était euh, un pas dans l'inconnu. Il est important aussi euh, de rappeler que le Brexit n'est pas notre priorité. Notre priorité c'est euh, précisément le renforcement de l'Union européenne.